Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre ce soir pour la première du film de Yeti? Oh, puis c'est une surprise, ah. mamie gâteau et tu verras. Euh, je dois y aller, Tati! On se voit ce soir? Oui, oui, oui. À plus tard. À plus tard! <rire> <rire> oh, mais salut, toi! Oh. Et Tati Gâteau et moi, on a été invités à la première du film de Yeti! <rire> oh, j'ai tellement hâte! <rire> de... Oh. Un très l'idée. Oh, Bisbee! Oh. Mais, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. oh, mais toi aussi, tu as été invitée à la première du film de Yeti! Ah, <rire> oh. oh, mais tu ne sais pas quoi porter sur le tapis rouge. ah, oh. oh, mais je sais. Euh, tu peux m'aider à préparer Bisbee pour cet événement? <rire> Parfait! Allons-y! <rire> bon, on cherche un habit élégant. <rire> oh, Aide-nous à trouver le meilleur habit pour -Bi. et <rire> Commençons par les pieds. Oh! oh. Et nous avons des bottes d'eau, des espadrilles oh. et des souliers noirs. Hmm. Crois-tu que les bottes d'eau seraient utiles pour une première de film? Ah! Ah! Oh, mais oui, tu as raison. On porte des bottes d'eau lorsqu'il pleut. Ah. <rire> um. Oh! Et les espadrilles d'Illidée? Ah. <rire> ah! Mais tu as raison, Bisby! -Bi. On utilise des espadrilles pour faire du sport! Ah. <rire> oh, et les souliers noirs... Oh! mais oui! Les souliers noirs sont parfaits pour une soirée chic! Oh! Et maintenant, passons au bas du coeur. Oh! Bon. Est-ce que Bisbee devrait porter une paire de jeans, ah. ou oh, un maillot de bain, oh. Oh. ou des pantalons habillés pour la première du film. Mm. <rire> hmm. Oh, mais la paire de jeans est très belle. Ah, ah, ah. <rire> ah oui, mais tu as raison. Elle n'est pas assez euh, chic. <rire> <rire> as un Pour se baigner. Ah. <rire> ah. Oh! Et, et les pantalons habillés? Mais oui, tu as raison. Ils sont parfaits pour une soirée élégante. Ah. <rire> oh! Et passons au haut du cœur. Ah. Oh! Est-ce que Bisbee devrait porter une chemise de sport, une chemise hawaïenne ou une chemise habillée? Ah, oh, mais oui, tu as raison. Une chemise habillée est la bonne réponse. Oh, t'es vraiment brosse, ses yeux. Ah, ah, euh, euh, c'est que Bisby, on a déjà dit que la chemise habillée est la bonne réponse. Ah. Ah. Oh. <rire> c'est Bisbee. Bon, et maintenant que nous avons nos trois morceaux de vêtements, c'est le temps de se préparer. C'est l'heure de se préparer Pour un souper, pour une soirée On commence par prendre son bain Si on n'a pas pris ce matin Ensuite on se peigne les cheveux À gauche, à droite, c'est merveilleux On choisit bien ses vêtements Ceux qui fonctionnent pour une chemise pour une soirée, sortez plus beau sous lit, un pantalon bien repassé, tu vas les épater. Une chemise pour une soirée, sortez plus beau sous lit, un pantalon bien repassé, tu vas les épater. <rire> <rire> <rire> <rires> <mimic> <mimic> mais on dirait qu'il te manque quelque chose, bisby hein? hein? euh, ah, ah, Mais je sais. <rire> <mimic> Attention, mamie te le prête. Ah. <rire> bravo. Oh, bravo, Yéti, bravo! Bravo, Yéti, bravo. <rire> <rire> Wow! Oh, tu es tombé! de ta que tu es beau dans ton habit élégant? Oh, oui! Oh, merci de ton aide. Grâce à toi, on a trouvé l'habit parfait pour Bisbee. Oh! Je crois que le film va commencer. Je dois y aller. À la prochaine, Deviden! Tessie, dépêche-toi vite!